En Histoire comme en Géographie, la notion de repère est essentielle. Mais qu'est-ce qu'un repère au juste Le terme de repère ne correspond pas seulement à une simple date. Empreinte historique ou spatiale, le repère est ce qui permet de s'orienter, tant dans le temps que dans l'espace. C'est pourquoi un repère peut être tout autant un lieu qu'un élément du patrimoine, un personnage, une situation, une période historique. En Histoire, le repère permet de comprendre les permanences et les ruptures historiques, alors qu'en Géographie, il éclaire les enjeux du changement d'échelle. Ainsi, lorsque tu réalises un développement construit ou lorsque tu commentes un document, il est important de mettre un repère. Par exemple, si l'on s'intéresse à la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, le repère important est 1492. Outre que cette date permet de situer l'événement, elle permet également de rappeler que c'est la fin de la reconquête du territoire espagnol avec la prise de Grenade. Il est donc important de toujours donner le repère le plus précis possible. Alors comment faire Il faut d'abord connaître où trouver les repères. Dans le cadre d'une évaluation, il faut avoir appris sa leçon et connaître ainsi les repères importants du chapitre. Pour un développement construit, tu peux écrire tous les repères que tu connais sur le sujet au brouillon et essayer ensuite de les insérer dans ton écrit. Dans le cadre d'un exercice, tu pourras rechercher ces repères dans le document, dans ton cahier ou encore en faisant une recherche dans ton manuel ou sur Internet. Donc, si l'on résume, il est essentiel d'utiliser des repères en histoire-géographie. Ce repère peut être un lieu, un élément du patrimoine, un personnage, une situation ou une période historique.